À toi pour la conduite pour ce que tu fais, Seigneur. Nous voulons la force, nous voulons encore la santé, nous voulons la joie, nous voulons l'onction, mais ne pas du pour ton service, Seigneur. Et que tu sois béni pour les sommes, ce que nous avons lu, Père Sois béni encore ce soir, car nous t'avons ainsi pris un au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il soit glorifié, qu'il soit exalté, qu'il soit vraiment aimé de tous les cœurs. Amen. Amen. Amen son Saint soit vraiment béni, qu'il vous bénisse et qu'il vous comble, amen, amen. qu'il soit toujours avec vous, amen, amen, amen. vous pouvez vous asseoir. Nous sommes toujours heureux lorsque nous pouvons nous retrouver ensemble. Je crois que la journée aussi d'aujourd'hui, le cœur de tout un chacun de nous soupirait et brûlait de pouvoir réellement nous retrouver dans la maison du Seigneur pour que nous puissions ensemble aussi glorifier notre Dieu. C'est merveilleux de pouvoir réaliser le travail que le Seigneur fait dans tout un chacun de nous pour que nous puissions atteindre le but pour lequel il nous a appelés. Comme aussi nous le disons, toutes choses concourent effectivement pour le bien de ceux qui aiment l'Éternel. Et comme la Bible dit aussi que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il est notre consolateur et notre soutien toutes les circonstances dans lesquelles nous pouvons traverser, passer, qu'il soit toujours béni, qu'il soit toujours aimé et honoré dans notre marche et dans notre vie. Que le Seigneur console notre sœur Edith, et qu'il console aussi notre frère Pascal, aussi, et tous les enfants et la famille, parce que notre soeur a perdu son, son grand frère. Et son frère est rentré, là il est parti, il s'est endormi, ce pas facile, vous savez, quand on perd quelqu'un dont on a eu le désir de pouvoir dire un jour, je pourrais le revoir. Et après tant de temps qui sont passés aussi, nous aimons les membres de nos familles et nous soupirons qu'un jour aussi que Dieu accorde la grâce, qu'il puisse aussi connaître le Dieu que nous servons. Et quand ils partent, alors la tristesse est aussi grande aussi, surtout c'est quelqu'un qui est plus proche, effectivement, si un frère est une le Seigneur console notre bien sœur Edith, qui l'a faite ici beaucoup et qui console aussi toute sa famille entière. Nous nous tenons ensemble aussi avec elle, dans le moment difficile aussi. Nous sommes censés pouvoir être aussi avec elle. Nous connaissons sa foi, nous connaissons son amour pour son Dieu et même dans les circonstances les plus difficiles, elle demeure toujours confiante. Que le Seigneur vous bénisse, notre sœur au sol et fortifie aussi notre précieux frère aussi, son époux, qui a eu aussi à pouvoir aussi agir de la manière qu'il fallait pour que la nouvelle soit aussi annoncée à notre sœur, afin qu'elle puisse être entourée de ceux qui est, dont elle sait aussi que ce sont ses sœurs aussi. Que Dieu bénisse nos sœurs, nos frères, qui ont eu à pouvoir l'entourer le jour où la nouvelle devait lui être donc annoncée. Je pense qu'ils annonceront effectivement aussi le jour où pour les. Je pense que déjà de maintenant, ceux qui veulent aller, je suppose. c'est pas moi qui dois dire. Et je ne peux pas dire ce que je ne dois pas dire. Mm -hmm. Je laisserai donc la possibilité à notre frère, l'époux de notre soeur et la soeur de pouvoir donner leur message au, au diacre, à notre frère pour communiquer la suite. Moi je m'arrête c'est moi là Amen. Nous allons prier. Tendre oui. père. Merci parce que tu es le Dieu qui fait les choses comme tu les fais Seigneur. Votre sœur a toujours cet amour à tout endroit malgré les difficultés, malgré les combats, malgré les épreuves tu l'as connues. Dieu qui était comme mon bénémoine Patrice, et nous avons le témoignage de savoir votre bénémoine Seigneur. Aujourd'hui, son frère est parti, mon bénémoine Père de l'issue, et est aussi attristé. Nous voulons simplement que lui apporter notre consolation par notre, notre présence aussi, par notre affection par notre affection, son oeil, notre amour son endroit. Seigneur Jésus, c'est vrai, au de quelqu'un n'a jamais été très facile pour quelqu'un, Seigneur Jésus. Oh Dieu qui le départ de quelqu'un, toujours un déchirement. Seigneur, nous te prions de pouvoir réunir, consoler cette, cette famille de Patrice notre famille, de notre vie dans les ainsi que son mari et ses enfants, la maman aussi là-bas, oh Jésus-Christ, c'est mon roi, la Christ est tellement si grande aussi. Dans la famille, Père Saint-Dieu, pour une maman, oh Dieu, qui espère en disant que mon fils puisse rester, que moi je puisse partir, et de voir ses enfants partir ainsi, Seigneur, c'est un déjeuner. Oh, forme, console, la maman, bénévole, Patrice Saint-Dieu. Faut là mon bénémoine, Père Saint-Dieu, que tu la soutiennes, tu connais sur l'État aussi, bénévole Père Saint. Nous appelerons ta grâce. Monsieur être béni et merci, car nous t'avons aussi prié, au nom du Jésus-Christ. Nous sommes des les étrangers sur cette terre. Nous savons qu'un jour viendra, nous devons traverser le rideau pour aller de notre côté. Mais la question est de savoir de quel côté nous irons. C'est la raison pour laquelle nous avons ce privilège de pouvoir nous, nous retrouver, nous rassembler pour que nous nous préparions afin que ces jours-là, lorsque retentira et que le son se fera entendre, effectivement, nous puissions partir avec la certitude et l'assurance de savoir où nous allons. Sur la terre, déjà, nous sommes des privilégiés parce que c'est lui qui, réellement, est de l'autre côté, est avec nous ici. Nous le remercions parce qu'il est vraiment le Dieu de sa parole et c'est le privilège que nous avons de pouvoir avoir la certitude de ce que nous sommes. Et ce que nous faisons, parce qu'en fait, ce n'est pas une histoire une réalité, non, en réalité, c'est vraiment la réalité des choses et la certitude des choses avec Dieu. Oh, que son Saint-Nom soit béni. Parce que la Bible nous fait savoir une chose qui est très importante, c'est qu'avec qu ces dieux, nous ferons des exploits. Amen. Ce qui me dit que sur la terre, nous savons où nous en sommes. Et nous avons au fin fond de notre âme une certitude. C'est pour ça qu'on parle en fait de du sceau de Dieu que Dieu a scellé en fait. C'est que quelque chose que Dieu a marqué, qu'il a scellé au-dedans de nous, que personne ne peut arriver à pouvoir arracher cela. C'est pour ça que les Saintes écritures nous, nous parlent effectivement de, de ce que le Seigneur a eu à pouvoir exprimer quand il, la Bible dit qu'il trissailla des joies et dit, je te loue, Seigneur du ciel de la terre, de ce que tu l'as voulu ainsi. Oui, de ce que tu l'as caché au sein esprit tu l'as révélé aux enfants. Ça veut dire que. La révélation est quelque chose de très important aux yeux de Dieu pour un fils de Dieu. Et quand Dieu te donne cette révélation, c'est aussi quelque chose qui est tellement incrémenté au don de toi qu'aucun homme ne peut arriver à pouvoir t'arracher de cela. Parce que toi et moi, nous qui sommes assis ici, à moins que nous soyons peut-être un peu dans le flottement, mais je pense que quelque chose de tellement Puissant et certain s'est passé dans chacun de ceux qui l'ont reçu. C'est quoi en fait C'est-à-dire que nous savons une chose est certaine que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. C'est difficile de pouvoir croire évidemment je pense, pour les uns comme les autres, parce qu'ils regardent effectivement que la mort frappe toujours d'une certaine manière ou d'une autre. Et nous devons comprendre une chose qui est très importante. C'est que le Dieu que nous servons est un Dieu qui est vraiment parfait. Je veux que vous compreniez d'abord cela. C'est important parce que c'est lui qui a dit dans les scènes écritures, dans la Genèse, il dit que tu as été tiré de la poussière. Et tu devras retourner à la poussière. Qu'est-ce qui a été tiré de la poussière Parce que... L'homme tel que on le connaît selon les scènes d'écriture, celui dont on parle Adam, la Bible il dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, n'est-ce pas Dieu n'est pas la poussière. Adam a été créé à l'image de Dieu. Cet homme qui a été créé n'était pas censé pour pouvoir mourir. D'ailleurs, vous le savez très bien, parce que la Bible dit que Adam, Adam a vécu pendant 980, quelque chose des années. Donc, effectivement, il n'a même pas fait un jour. Un jour, devant le Seigneur, c'est comme... Oui, Dieu est parfait. Il a dit, mais le jour où tu mangeras, ceci, Le jour où tu en mangeras. Les gens peuvent regarder, Adam a fait 20 ans, il a fait 30 ans, il a, fait, il a mangé, mais il a fait 40 ans. Dieu avait dit... Amen. Il a fait 100 ans, il a fait des 100 ans, il a des changements, Non, il avait dit le jour Amen. où Amen. tu en mangeras, tu mourras. Adam n'a pas fait mille ans. Non, il est mort le jour où il y en a mangé. Donc c'est important que nous comprenions le privilège que Dieu nous a fait. Parce qu'il est important que. C'est pour ça que je dis ne faites pas trop attention. L'homme qui est charnel ne comprend pas ce que c'est. Ça, c'est simplement un voile. Ne pourra jamais aller dans la présence du Seigneur. Vous savez d'abord ce que c'est que la mort, effectivement. C'est ça. Bon, on va rentrer dedans parce que vous commencez poser des questions à ce sujet. Mais c'est nécessaire que nous comprenions que ce que les Saintes Écritures disent, c'est 100% la vérité. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son. Mais qu'il ait la vie, pensez-vous que Dieu peut se tromper? Pensez-vous que Dieu va simplement dire une chose comme ça pour qu'il ne puisse pas avoir des faits en fait en réalité? C'est pour ça que David pouvait crier en disant que tu ne permettras point que ton sein voit la corruption. Vous savez ça? Il nous l'a prouvé. Que il est descendu. qui sont venus d'ailleurs, ils auront cette charge-là parce qu'ils devront toujours mourir. Et en mourant, ils vont aller dans l'endroit où moi je les emprisonne. Vous vous souvenez parlé Vous vous souvenez C'est pour ça que nous devons être certains de celui en qui Dieu nous aide frère. Nous aimons tellement avoir beaucoup de temps pour parler de choses qui concernent notre Seigneur, ce qui nous concerne parce qu'elles sont nécessaires. Ce sont ces choses-là qui donnent un sens à notre amen, vie amen. sur la terre. Amen. Un chrétien ne peut pas être quelqu'un qui n'a pas d'orientation, mm -hmm. qui ne sait pas tellement très bien, et qui suit les courants philosophiques, mm -hmm. qui suit les courants à gauche et à droite, effectivement. Non, il doit être. Seul. En fait, c'est celui qui doit diriger tout. Amen. Amen, Amen. amen. C'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Un chrétien, c'est mm -hmm. celui qui doit diriger tout. Mm -hmm. Pourquoi tu as appelé un chrétien mm -hmm. C'est Dieu Antiochon. Ce pour, Amen. Amen. pour quelle raison les a appelés en fait parce que quand on les a observés on dit mais ces gens ils sont spéciaux ils sont comme ces Jésus-là mais parce que nous sommes aussi le loin le loin veut dire effectivement de Christ Christ a veut dire Messie c'est ne touchez pas à mes c'est écrit Amen. donc le loin de l'éternel c'est bien Est-ce est Est que vous comprenez C'est important frère et soeur, nous allons lire une écriture tout à l'heure. C'est important que vous compreniez ces choses, en fait que vous nous ne jouons pas en fait. Parce que vous regardez très bien, frères et sœurs. La, la même colonne de feu qui était avec les enfants d'Israël, qui le conduisait la nuit, colonne de feu, le jour colonne de nuée, c'était qui C'était l'éternel. C'était Dieu. Effectivement, qu'on pouvait le voir, effectivement, la nuit comme le jour. Mais les jours de Pentecôte, c'est même Dieu, la même colonne de feu. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous suivez Donc cette colonne de feu là, c'était Dieu dans sa puissance. C'était pas un, un Dieu diminué c'était Dieu dans toute sa plénitude. Est-ce que vous suivez Amen. Donc c'était l'Éternel. Il y avait qui marchait devant son peuple, effectivement, qui le conduisait. Et le peuple observait, il disait que, ici nous avons Dieu avec nous. Amen. Il voyait, effectivement, cela. Donc, ce n'était pas une, une illusion de d'option, il le voyait agir. Est-ce que vous comprenez C'était donc Dieu, le Dieu tout puissant, sous cette forme-là qu'on pouvait le voir. Et les jours de Pentecôte aussi, on nous a dit bien que des larmes semblant un larme de feu. cest que ces répartitions posées sous chacun d'eux. Évidemment, c'est le même Yavé là. Maintenant, il est venu, effectivement, sous la forme du Saint-Esprit, effectivement, comme on dit, le même Seigneur Jésus-Christ qui est revenu, effectivement. Vous savez ça, non Donc il est venu sous la forme de. La... Vous savez que cette même colonne de feu qui est tombée, qui est descendue sur les apôtres, effectivement, c'était la même divinité, le même Dieu avec sa puissance, effectivement, comme c'était dans le temps de Moïse, effectivement, qui était même. Dieu qui était dans l'Ancien Testament et qui, dans le Nouveau Testament, ce même Dieu se réponses sur tous ceux. Parce que, savez-vous, faire et sœurs, ceci est très important. C'est vrai que nous l'avons lu ici, en fait. Vous avez remarqué, enfin, nous avons vu, vous avez remarqué une chose, c'est que quand on arrivait effectivement, on ne voulait plus, dit, ça tombe sur les justes, comme c'est les injustes. Vous avez remarqué Vous avez remarqué ça Et puis, quand on a regardé très bien, effectivement, qu'est-ce qu'on a bien vu qu'il y a une grande différence, même si ce sont des hommes qui reçoivent cela, mais il y a une différence avec ceux qui sont de Dieu et ceux qui ne sont pas de Dieu. Où va le Saint-Esprit quand il descend, mais il va directement dans l'âme pour celui qui est de Dieu. Est-ce que vous comprenez Amen. Bref, on aura ça à quelques jours après. Regardez une chose qui est très importante, c'est que ce que nous puissions réaliser, nous, les faits que le Seigneur, notre Dieu, cherche à pouvoir avoir comme impact dans chacun. Nous en lu dans la Sainte Écriture, dans le livre de Jean. Jean, je pense que dans le livre de Jean, chapitre 17. Jean, chapitre 17. Nous lirons euh, à partir du verset 24. Et, et, Jean 17, verset 24. Il dit Père, je veux que là où je suis,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 Je les ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Amen. Tendre Père apprécie ce pas. Nous voulons te dire merci encore ce soir pour le privilège et la grâce que tu nous accordes de pouvoir entendre ta parole et surtout de pouvoir également te louer et te glorifier, t'exalter, Seigneur. Puisses-tu en encore nous aider encore ce soir. En fait puissons être dans une condition telle que nous puissions vraiment être disposés à pouvoir t'entendre et que tu puisses avoir aussi la possibilité de passer à jour aussi dans chacun de nos pères. Pardonne-moi, le soutien et de nom. Je vous remercie de grâce au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Comme nous l'avons déjà lu cela, vous savez que cette prière, c'est la prière que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a eu à pouvoir adresser. Et... Lorsqu'il pria ainsi, nous avons cette certitude que ce qu'il a eu à pouvoir exprimer et demander dans sa prière ici, cela va s'accomplir exactement et chaque chose dont il a eu à pouvoir pointer dans sa prière, ça doit et ça va s'accomplir. Alors, il fait comprendre, là, quand nous l'avons lu, effectivement, nous voyons que c'est un désir aussi profond de pouvoir entendre l'amour, la, la, comment il a poussé tellement si loin son amour. Il dit, mais je veux que ceux-là que tu m'as donné, pas tous, non, parce qu'il a même dit, effectivement, il dit, mais tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous. Et Puis, plus loin dans Jean au chapitre 6, il dit, mais, tous ceux que les, le Père m'a donné, m'a donné, viendront donc à moi. C'est pour ça qu'il parle en disant que euh, mes brebis donc entendront ma voix. Je ne suis pas venu pour prendre les brebis de quelqu'un d'autre. Mes brebis entendront ma voix et ne seront pas la voix d'un étranger. Il dit, mais tous ceux-là que tu m'as donné, et si réellement nous sommes de ceux-là que... Dieu lui a confié, effectivement, et qu'il a donné. C'est pour ça qu'il est venu sur la terre pour chercher, non pas tout le monde, mais ceux qui lui avaient été déjà donnés. C'est pour ça que vous souvenez, nous avons lu ici, où le Seigneur, la Bible, de Romain dit, mais ceux que Dieu a connus d'avance. C'est pour que nous comprenions qu'avec le Seigneur, notre Dieu, il n'y a pas d'état de ou de hasard, effectivement. Ce que Dieu a commis d'avance, il travaille effectivement pour que cela puisse arriver à pouvoir entendre réellement la voix du Seigneur. Et, qu il... et puis il dit, il dit donc, je veux que là où je suis, Père, que ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, juste le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci aussi ont connu que tu m'as envoyé. Vous savez de quelle manière, effectivement, eux, ils ont reconnu que, réellement, qu'il était envoyé de Dieu Parce qu'il a dit, hein, il a dit, effectivement, que euh, je leur ai donné le parole que tu m'as donné. Ils les ont reçus. Et ils ont, reçu, et ils ont on reconnu que tu m'as envoyé. Et tu suis sorti de toi. Vous connaissez cela, non Amen. Donc, il insistait sur ce point, effectivement, aussi, parce que, regardez très bien, il y a quelque chose qui s'est passé quand il a posé la question en disant mais, mais en fait, qu'est-ce qu'on dit de moi que je suis voilà, effectivement, vous connaissez comment les uns les autres ont reproduit. Et puis, c'est Pierre qui a répondu en disant Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Il lui a dit Tu es heureux, Simon. car ce ne sont pas la chair et les sangs qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui t'a révélé cela. Et cette révélation, je bâtirai effectivement mon église. Donc, Pierre avait reçu cette grâce et privilège, effectivement, de pouvoir connaître, effectivement, celui qui était en face d'eux pendant qu'il marchait avec eux. Vous ne comprenait pas tellement très bien. Qu'est-ce qui s'est passé en fait Il ne veut pas connaître ça logiquement et naturellement. Il fallait que quelque chose se passe, que Dieu puisse se révéler à Pierre, pour que Pierre se rende compte qu'effectivement, que celui-ci, c'est vraiment le Messie, celui dont Dieu a parlé dans les scènes écritures. C'est pour ça que vous remarquez très bien, que je pense que c'est Philippe qui a pu dire ça. Il dit :« Mais nous avons trouvé, de qui Moïse et les prophètes ont parlé dans les scènes écritures, Parce que, tout enfant d'Israël, effectivement, connaissait quand même d'une certaine manière effectivement, l'importance des paroles qui sont annoncées par les prophètes. Il savait une chose, effectivement, que chaque, chaque parole que les prophètes ailleurs à pouvoir annoncer, cela s'accomplira certainement, parce que ce n'est pas les prophètes qui l'a dit. Puisque pourquoi? Dieu avait déjà eu à pouvoir manifester au peuple d'Israël que si les prophètes disent ainsi par l'éternel, ce n'est pas les prophètes qui parlent. Donc la parole sort de moi, et si ça sort de Dieu, effectivement, il va l'accomplir. Donc, en rapport avec le Messie, il savait très bien que le Messie devait venir. Donc, sans l'ombre de doute, effectivement, mais il fallait connaître le Messie. Vous remarquez très bien, frères et sœurs, c'était quelque chose qu'on pouvait dire, mais c'était évident que tout le monde puisse connaître le Messie. Oui, parce qu'on en avait parlé, évident. Mais quand il est venu, on ne l'a pas reconnu. Pour quelle raison, frères et sœurs C'est ça qui est très important de comprendre, effectivement. Parce que Paul dit que tout Israël n'est pas Israël. Oui, je crois que c'est dans Romains au chapitre 11. Pourquoi il dit cela Regardez ceci. Ils ont tout le renom dans Jean. Dans Romains au chapitre 11, je pense que c'est cela aussi, effectivement. Il dit une chose, Romains, je pense que c'est cela aussi. Ah oui, c'est d'abord, je crois que c'est le Romain au chapitre. Attendez, je sais que l'écriture, vous, vous la connaissez, mais c'est celle-ci que je dois juste. Bah, ici. Voilà. C'est sur Romain chapitre 9. Je vais te le chapitre, voilà. Ici. Voilà. Donc Romain chapitre 9. Et voilà. nous pouvons lire à partir du verset Verset, même verset, verset 4. Hum. Verset 3, verset 3. Il dit, quand je trouve moi-même, je voudrais moi-même être anathe et séparer de Christ pour mes frères, donc mes parents selon la chair, qui sont donc israélites, à qui appartiennent donc l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, les cultes, les promesses et les patriages, et de qui est issu selon la chair le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu bénit éternellement, Amen. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants, mais il est dit en Isaac. C'est vrai que dans, dans ma version, c'est n'est pas vraiment la même chose que je vais jouer quand même prendre ici. Je vais dire au verset 6, il dit, c'est le point dit dire que la parole de Dieu soit restée sans effet car, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici donc en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il fit dire à Rebecca, qui conçut du seul Isaac, notre père, car quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent pas encore fait du bien mal, enfin fait, que les dessins d'élection de Dieu subsistent, ça dépend des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera, je dis, au plus jeune, selon qu'il était écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaïe. Donc il s'agit effectivement de, de ceux-là auxquels Dieu avait lui-même connu d'avance. Pour qu'il sache effectivement, parce que quand Dieu a eu à pouvoir prédestiné, il est absolument impossible que tu puisses rater effectivement ce que Dieu est en train de faire. Parce que tu as été prédestiné pour la chose. Et comme ça, effectivement, que, quand, quand, quand Dieu est en action, il est normal que Dieu te place dans une position qu'il puisse va à connaître effectivement ce que Dieu fait. C'est ainsi qu'effectivement, que, il dit que tout Israël n'est pas Israël. Non, parmi les enfants d'Israël, effectivement. Tous ne sont pas Israël comme Dieu le voulait. Il s'agit de la possibilité quand Dieu a parlé à Abraham. C'est pour ça que quand il est venu, il est entré en scène, tout le monde à Israël adorait Dieu. Il connaissait Dieu, effectivement, le Dieu d'Abraham, il le connaissait effectivement, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez remarqué dans l'écriture que nous avons lue quand les seigneurs priaient dans Jean 14, je reviens là-dessus aussi. Regardez très bien. Il a dit une parole. Après avoir fait savoir, il dit que. Personne monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Parce que pour reconnaître que celui-ci est un envoyé du Seigneur, il faut réellement que le Seigneur t'accorde cette grâce. Ce n'est pas par les études ou quelque chose comme ça, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un fait des miracles ou quelque chose comme ça qu'on peut réellement reconnaître qu'il est un envoyé de Dieu. Ce que vous avez remarqué dans Matthieu, je pense, chapitre 7, mais ils ont dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas chassé des démons dans ton nom. N'avons-nous pas fait ceci par ton nom Il a dit, mais ai dit, je je ne vous ai jamais connu en fait. Donc le Seigneur ne les a pas envoyés. Parce qu'il faut que toi, mon frère et toi, ma soeur, que tu aies quelque chose de la part du Seigneur pour reconnaître que celui-ci est un envoyé de Dieu. Quand toi qui reconnais cela, c'est déjà une grâce que Dieu t'a accordée. Pourquoi Parce que Dieu veut que tu marches dans la lumière. Amen. Parce que vous savez, frères et sœurs, si ce n'est pas un envoyé de Dieu, comment est-ce que Dieu peut l'utiliser C'est pour ça qu'il dit, mais il dit, mais, tous ces hommes-là, ils sont utiles pour vous. Ils sont d'aucune utilité pour mon peuple. Pourquoi Dans Jérémie, 7, il dit, mais je ne les ai pas envoyés. Donc quand Dieu n'envoie pas, ces hommes-là, ils peuvent, parce que, mais, ils ne sont pas d'utilité pour le peuple de Dieu. En fait, ils sont là pour simplement aveugler. Certain. Mais le problème, c'est que c'est à toi, mon frère, à toi, ma soeur, de pouvoir reconnaître, effectivement, qui est de Dieu et qui ne l'est pas. Parce que tu dois... C'est cela, c'est cela l'avantage comme l'équité de Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, un fils de Dieu, ou une fille de Dieu, quand il reçoit la parole de Dieu, il a dit au Seigneur, il a une soif. C'est quelle soif De quoi, effectivement La soif de quoi Mais du baptême du Saint-Esprit Bien sûr, monsieur, parce que sans le Saint-Esprit, vous ne serez pas nul, vous nulle part, mon frère. Parce qu'il dit, mais c'est celui qui vous conduira. Parce qu'il y, y aura toujours... Satan est un fin menteur. Il a aussi des ministres, aussi des gens, c'est juste effectivement qu'on a Donc c'est un fin menteur. Il manque vraiment. Et puis quand il manque, c'est comme si c'était la vérité. Vrai. Si tu n'as pas la connaissance de la vérité, tu peux te tromper facilement. Le Seigneur l'a dit d'ailleurs, les élus seraient séduits si cela était possible. Donc pour que toi, tu puisses... Parce que frère et soeur, ce n'est pas une chose parce que regardez très bien. Il vient de dire une parole ici, il dit, mais euh, ceci, donc, euh, ils ont connu que tu m'as envoyé. Comment ça s'est fait que euh, tous ceux qui étaient des conducteurs d'Israël, nous revenons aux Pharisiens, nous revenons aux Sanhedrin, et c'était dans les temples en fait. Dans les temples où on offrait tous les holocaustes, effectivement, le lieux où les peuples se rassemblaient pour écouter, effectivement, pour voir ce que le, le, les, les, c'était dans cet endroit, les sanédrains avec les soins, qui étaient là. Comment ça se fait, frère Qu'on a emmené même chez les seigneurs, du don Jésus, devant les saints de qu'aïf, les soins qui étaient là, il y a même permis qu'on les gifle. Ah oui, mais on l'a giflé, oui, c'est sûr, c'était un. Là, on les, les on traitait de tous les noms, évidemment, il était, c'était des saints, effectivement. Comment est-ce qu'ils ne pouvaient pas connaître, Et pourtant, c'est des prédicateurs. Ce sont ces gens-là qui avaient l'influence sur beaucoup de peuples. Mais ils avaient ce Jésus au milieu d'eux, ils pouvaient l'entendre. Parce qu'il avait même dit, mais, mais de quoi pouvez-vous m'accuser Parce que tout ce que j'ai prêché, c'est à l'extérieur. Tout le monde a entendu les prédications. Tout le monde a vu ce que je peux faire, effectivement. Donc, qui me convainc du péché Parce qu'il a fait ce que Dieu avait demandé de pouvoir faire dans cette Donc, tous pouvaient voir, effectivement. Mais comment ne pouvait-il pas reconnaître que c'est lui qui est ici c'est vraiment un envoyé de Dieu. Et quand on voit la femme prostituée qui est la femme samaritaine, qui arrive à regarder effectivement cet homme, il dit, mais je reconnais, mais je vois, tu vois quoi Toi, une prostituée, tu vois quoi Tu n'as pas eu la vie pour un Seigneur, tu vois quoi Le prédicateur voit lui en un démon. Toi, qu'est-ce que tu vois Il dit, je vois que tu es un prophète. fais le soeur. C'est important dans notre aujourd'hui. Amen. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Parce qu'afin qu'on ne soit pas baloté à tout vent de doctrine, il faut reconnaître. On n'embrasse pas tout le monde. On aime tout le monde. On ne peut pas embrasser tout le monde. Qui est qui Parce qu'il s'agit de mon âme. Il s'agit de mon âme. Il s'agit de mon salut. De ma destination. Oui, monsieur. Oui, madame. Parce que le Seigneur a dit, c'est lui qui reçoit, celui que j'envoie. Il fait quoi Il me reçoit. Amen. Amen. Amen. Amen. Mais si tu reçois quelqu'un qui apporte la fausse doctrine, tu as aussi la malédiction. Oui. oui. La Bible dit, ne hein, dis même pas bonjour. Oui. C'est écrit, c'est écrit. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Donc, <rire> moi, je dois savoir où j'en suis. Ce n'est pas le moment de quoi je fais tout avec tout le monde, effectivement. Je Amen. Amen. C'est un moment, un temps qui est un temps difficile. Oui les derniers jours il y aura des temps difficiles donc c'est nécessaire que moi je puisse arriver à pouvoir être sûr et certain ceux-ci ils ont reconnu que tu m'as envoyé mais par quoi comment ont-ils reconnu cela parce que voyez vous de ce jésus là si tu étais avec lui tu étais mal vu pour s'accrocher à ce Jésus là frère vous avez la preuve, on revient juste ici. Vous avez la preuve, effectivement, toujours Jean jean 6. Il y avait beaucoup parce qu'ils l'ont suivi, parce qu'ils faisaient des miracles, effectivement. Oh, les gens disent, ah, quand on est avec lui, il est célèbre. Papa. Mais ces jours-là, quand il s'est mis debout, effectivement, il a commencé à pouvoir placer la parole à sa place. C'est lui que j'envoie. Il dit les paroles que je lui ai données. Un envoyé de Dieu... Il ne vient pas pour dire, je vais l'envoyer, l'envoyer pourquoi tu as envoyé Mais quoi Tu dois faire quoi comme envoi Dieu n'envoie pas pour, pour rien dire. Si Dieu t'envoie, tu viens l'envoyer. Il y a quelque chose que Dieu t'a donné. Amen. Amen. C'est un comme mon grand ici. Il vient dire, bon voilà, oui, le pasteur m'a envoyé. Et puis il oui, reste. Pardonne-moi, là. Le pasteur m'a envoyé est qu'il t'a envoyé pour dire quoi? Parce qu'ici, quand on t'a envoyé, on t'a envoyé avec quelque chose. Amen. Amen. On t'envoie pas seulement pour dire, oh, il m'a envoyé. Il m'a envoyé quoi? Il t'a envoyé. Qui t'a envoyé pour faire quoi? Mmh. Pour dire quoi? Mmh. Parce qu'un envoyé rapporte la parole de celui qui l'a envoyé. Amen. C'est, c'est, c'est, c'est. Il, il, il a dit lui-même qui ce qu'il a fait si le Seigneur lui a dit, mais je les ai envoyés, c'est vrai. Comme tu m'as envoyé. Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Il dit, comme tu m'as envoyé. Il m'a envoyé comme ça, simplement pour rien. Non, il y avait un but, il m'a envoyé avec sa parole. C'est pour ça qu'il dit, mais je les ai Les paroles que tu m'as données. Amen. Vous voulez qu'on lise encore Amen. regardez, dans Jean chapitre 10, ça fait qu'on comprenne. est très bien. Il dit ici à partir du verset, verset, verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole, je veux dis dans, dans la même version que vous ici, dans Jean 14, j'en dis je verset 14, il dit, et il dit je leur ai redonné, donné ta parole, et le monde les a donc haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Vous voyez le parallélisme? Vous voyez le parallélisme? Oui. Okay. Vous voyez, ça veut dire parallèle, quoi? Est-ce que vous comprenez le parallèle? Amen, amen. C'est la même chose. Il a la parole, On quand nous recevons la même, c'est la même chose, on nous déteste aussi. Est-ce que vous comprenez? Ah, ok, nous comprenons. Elle me dit, elle me dit, elle dit, elle dit, elle est bon, les a dit, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde. Et pourtant, ils étaient. C'est vrai, non? Et pourtant, ils étaient du monde. Et pourquoi maintenant, ils ne sont pas du monde? Est-ce que vous comprenez? Quand toi et moi, nous étions dans le monde avec nos copains, nos habits, dans les boîtes, on buvait, on faisait des on jamais des problèmes. On nous aimait parce que voilà, on faisait toutes les blagues, mais ça ne t'est pas Mais Les jours où tu as pris position pour les Seigneurs, les choses ont changé. Parce que si jusqu'aujourd'hui, tu gardes le même copain, il y a un problème. Dans, dans ta conversion. Bah, si tes mêmes copains continuent à pouvoir t'apprécier, tu es comme une pile, pile une autre pile, il y a un petit problème quelque part. Il faut qu'ils résident ici, on ne peut plus jouer comme à l'époque. Cet homme ou cette femme, c'est différent. Donc quand je me dis, j'étais plus à du monde, mais, mais de les préserver du mal, ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifié par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Vous voyez cela Amen. Donc il, il dit, je les ai donner la parole que tu m'as donnée. Donc il est venu dans ce monde. Parce que, frères et sœurs, pour que vous puissiez encore parler de même. quand il a continué à parler, c'est qu'est-ce qu'il a dit? il dit, mais écoutez très bien, je continue pour que vous puissiez voir il dit, mais, il dit, merci, merci, merci. verset, verset, verset, il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, Amen. mais encore pour ceux Amen. qui croiront à moi par quoi voilà. Ce n'est pas la parole qu'ils vont fabriquer eux-mêmes, non. Non. La parole que tu m'as donnée, je leur ai Comprenez donc, que c'est quelque chose de très important pour nous de réaliser effectivement l'action de Dieu effectivement dans chacun de nous. Parce que si nous ne comprenons pas cela, mon frère, ma soeur, nous passons à côté des choses qui sont donc importantes. C'est-à-dire que un envoyé de l'éternel, il faut que moi je reconnaisse que c'est un envoyé. Ça ne veut pas dire qu'effectivement que parce que je reconnais que c'est un envoyé, je deviens fanatique. Parce que si nous passons dans le fanatisme, c'est l'événité de l'idolâtrie ce n'est plus Dieu dedans. Est-ce que vous comprenez? Amen. Un fils de Dieu, une fille de Dieu est toujours équilibrée. Amen. Amen nous ne sommes pas fanatiques de Jésus. Je n'ai pas entendu. Non. Vous avez peur de dire non. Non, <rire> non frère. Non. Écoutez, frères et sœurs, je comprends ce que vous voulez me faire. comprendre. Je dirais alors, entre les parenthèses, nous le sommes. Amen. Mais <rire> regardez une chose qui est très importante. En fait, nous sommes en Amen. Amen. Être amoureux, c'est plus important et plus grand qu'être un fanatique. Parce que le fanatique, un jour, le fanat va s'arrêter. J'ai eu un fanat du foot, de foot, j'ai trouvé un autre, effectivement. Mais quand on est amoureux, ça continue. Est-ce que vous comprenez Donc c'est ça la différence que nous devons comprendre. Je vous ai compris, c'est nécessaire. Même, que vous sachiez, tu sais que vous voulez. On ne peut pas bon. C'est important. Donc, nous comprenons qu'effectivement, qu il est nécessaire que nous, nous puissions d'abord être positionnés. Alors, quand on comprend, quand nous, nous, nous savons que celui-ci est un envoyé de Dieu, nous avons une pleine confiance Amen. dans le Seigneur au travers Amen. de face. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. Et nous sommes reconnaissants à Dieu. Dit. Seigneur, tu nous as permis de réaliser ce qui est important. Et qu'est-ce qu'on fait Comme cette femme, effectivement, la femme ça va dit. Mm -hmm. Il a abandonné sa cruche. Mm -hmm. Il a couru il dit, venez voir. Amen. Ce que nous rendons tu vois, effectivement, que venez écouter la parole de Dieu. Vous écoutez autre chose là-bas, mais moi Moi aussi j'ai écouté autre chose. Mais quand j'ai écouté ce que Dieu a dit ici ma vie a changé, Amen. tu deviens un témoin, oui monsieur. oui madame, c'est vous qui devez rendre témoin à ce que Amen. Dieu fait encore Amen. dans notre temps. Amen. Parce que il nous a convaincus de cela en réalité. C'est pour ça que vous remarquerez dans sa prière, et là, comme je vous l'avais dit, effectivement, bon, quand il priait comme ça, c'est pour ça qu'il priait, il disait, mais, le parole que tu m'as envoyé, il s'est placé dans la position d'un serviteur. Est-ce que vous comprenez? Donc, les serviteurs qui prient sont Dieu. Amen. Amen. Parce que Dieu ne va pas prier à Dieu. Amen. Parce que vous suivez. Donc, là, Amen. il était dans la position d'un serviteur. Il a pris la forme d'un serviteur. Il n'a point arraché à être l'égal de Dieu. C'est pas vrai? Il s'est humilié. Donc, le serviteur maintenant que qui Dieu a envoyé, il a, il a envoyé son... Il dit, mais c'est vrai. Vous voulez peut-être qu'on lit dans les saintes écritures, regardez, je... Isaïe 42, verset 1, il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai. Mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il n'en il en sonnera pas la justice aux nations, il ne tirera point, il ne lèvera point la voix, effectivement, et il ne la fera point entendre dans la rue, il ne brisera pas le roseau cassé, il n'étendra point la lumière qui qui brûle encore, il annoncera la justice selon la vérité, ainsi ainsi. Donc voici mon serviteur, puis je dis bien, il se lui-même. Vous vous souvenez, dans les actes au chapitre 3, au chapitre, je pense, ça dit l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, pardon, et relève cela, je pense, je pense que sinon, il y des, des actes, je pense que il, cela, il dit, il dit et voilà, Dans, dans, dans Actes au chapitre 3,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 Comprenons que c'est.. C'est comme ça qu'il priait de tout son cœur, effectivement, et il adressait cette prière, effectivement, comme disons qu'il <rire> sait parce qu'il dit, mais euh, dans, dans, dans, dans, dans, dans le premier verset euh, de Saint-Écriture, effectivement, il, il, a, il, a, il a bien présenté effectivement les choses pour que vous compreniez effectivement ce qu'il a à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Verset, verset, verset, verset, ça, ça vous est à la maison. Donc, il priait effectivement en tant que euh, serviteur, envoyé pour accomplir. ce qui est merveilleux, ce qui est glorieux, qui montre effectivement que réellement les caractères et la manière dont on peut reconnaître que cet homme est vraiment un envoyé de Dieu. Et c'est les caractères qui nous témoignent dans cette écriture, dans la prière qu'il a adressée lui-même à Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit D'abord, il dit, il dit ceci au verset, je pense, Jean chapitre 17, le verset... 20, il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Il dit, tu m'as envoyé. Mais moi, ce que j'ai fait pour ce peuple ici, vers qui tu m'as envoyé, je leur ai fait connaître ton nom. Ceci est quelque chose de très important. bien. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. Et puis, hein, le verset suivant, il dit encore, il dit, écoutez bien. Et je le leur ferai connaître. Je les fais connaître et je le leur ferai connaître. Afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Il insiste, il dit, mais je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître encore ton nom encore. Il marque, et, ma et sœurs, dans le verset, euh, au chapitre 17, effectivement, ici, le verset 6, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Et ici, au verset 20, il dit Je leur ai fait connaître ton nom et je ne leur ferai connaître. frères et, frère et sœurs ici il dit il dit il dit une chose ici nous pouvons lire à partir de ça il dit après avoir ainsi prié par jésus il leva les yeux au ciel et dit père l'heure est venue glorifie ton fils afin que ton fils te glorifie selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde effectivement la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné or la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi le seul vrai dieu et lui que tu as envoyé Jésus. » Est-ce que vous suivez ?« La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et lui que tu as envoyé. » Il dit bien ici, « Tu t'as envoyé effectivement Jésus-Christ. » Il dit, « j'étais glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée, et maintenant, Père, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi. » avant que le monde soit, et j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Vous n'avez rien remarqué, regardez très bien, frère et il dit, la vie éternelle, c'est toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. Donc il dit, mais toi tu m'as envoyé. S'il reconnaît que tu m'as envoyé, effectivement, il est aussi important que l'envoyé fasse connaître aux hommes qu'il l'a envoyé. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il a envoyé ne cherche pas sa gloire amen, amen, amen. Il cherche la gloire de celui qui l'a envoyé. Ce n'est pas lui, mais toi qui m'as envoyé. Qui mm. te glorifie-moi maintenant, toi. Amen. Pas les hommes, mais toi. Amen. Amen. Amen. Je sais connaître par mon nom. Non. Amen, amen. Tu n'es pas juste qu'on me connaisse moi. Non. Continue, toi, toi. C'est toi, toi qu'on doit connaître. Amen. Parce que mon travail ce que les hommes te connaissent, qu'ils sachent qui tu es. Mon frère et ma soeur, dans le livre de Romains au chapitre 10, on nous dit une parole, rapidement, pour que nous puissions lire Romains au chapitre 10. On a Merci, merci, merci, on 10, verset dit, Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon qu'il est, selon ce qu'est dit l'Écriture, c'est la même chose que vous, non? Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, écoutez bien, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui... Amen. Maintenant, l'Écriture le dit. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera... Amen. Vous avez entendu Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera donc... Vous avez bien lu l'écriture avec vous. Est-ce que vous suivez? Bon, nous lisons encore ensemble. Mm -hmm. Le verset 13 il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Vous avez bien remarqué, non? Amen. Donc, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Mm -hmm. Mais Est-ce que Seigneur est un nom? Amen. amen. Vous lisez, non? Amen. Parce que quand on dit, est-ce que Seigneur est un nom? Non. Non, parce qu'il faut invoquer les noms Amen. de celui que tu reconnais comme Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, tu n'as pas dit Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Frère, il y a beaucoup de Seigneurs. Amen, Est Amen. Est-ce que vous comprenez Amen. C est, c est, Vous savez, je crois que c'était un dimanche, je crois que c'est un dimanche passé, quand j'ai terminé la, la prédication. Je sors, je voulais passer, j'ai salué ceux qui étaient assis là. Et puis, quand je voulais partir, il y a un jeune homme qui était là qui me tient la main, qui commence à voir me parler. Je me suis resté. Il dit, Pasteur, je voudrais te voir. Il dis il n'y a pas de problème. Je sors, je vais prier. Je vais à mon bureau, viens me voir. Et il m'a donné son nom, c'est Jetron. Il rentre dans mon bureau, dans mon bureau. Il dit, Pasteur, je, je voudrais euh, euh, vous parler. Il m'a parlé. Et puis, il dit, j'ai vraiment un témoignage à vous rendre, effectivement, fait, pour la parole. Mais je dis, je t'écoute. Il dit, Jetron, il doit être le neuf. prêché ce jour-là vous avez parlé euh, du nom de jésus et que évidemment que bon nous euh, euh, l'avons lu dans la Sainte de l'équipe du euh, euh, j'ai c'est plutôt du jour effectivement mais il dit euh, que, que quand vous parlez quand on voilà j'avais donné l'exemple effectivement que les filles de ces marques vous vous souvenez il mm dit -hmm. euh, quelque chose m'a frappé en fait Je dis, mais c'est vrai que euh, nous parlons de jésus mais nous n'avons pas jamais mis la relation avec la personne mais je suis du nombre de ceux là, parce qu'effectivement, que je parle de Jésus, je effectivement, mais jamais je réalisais qu'effectivement, qu il fallait que je connaisse Jésus. Elle dit, mais quand j'ai entendu ça, mon cœur a été touché, j'ai dit, maintenant parce que je priais comme ça tout le temps Jésus, mais je ne sais pas tellement très bien. Ces jours-là, je suis rentré à la maison, il dit, pasteur, j'avais un problème, il est calé, il dit. J'habite donc en France, effectivement, et, et tout près de chez nous, là-bas, il, il, il, il y a un collège, je ne sais pas si c'était. Et je voulais donc que je sois inscrit dans cette école-là. Je suis allé là-bas, on m'a dit, monsieur Génome, effectivement, il n'y a pas de place ici, la liste, elle est complète. Et si on doit t'ajouter seulement à la fin de la liste. Et puis dites bien que si on t'ajoute à la fin de la liste, on ne sera pas inscrit s'il n'y a pas de place. Mais quand même, j'ai laissé quand même mon nom là. Et que bon, on m'a dit, bon, c'est mieux de pouvoir aller dans d'autres lycées qui sont plus loin de l'endroit où j'habite, parce que tu connais, là-bas, par exemple, ils sont des grandes distances. Mais je n'ai prié Dieu pour cela, mais bon. On m'a répondu effectivement que non, on peut pas vous, euh, vous inscrire parce que c'est pas possible. Elle dit Mais quand j'ai écouté la parole, et vous avez prêché, Amen. je suis rentré chez moi. J'ai dit Non, j'avais mal prié. Il dit Mais maintenant j'ai entendu. Je, je me suis mis à genoux. j'ai dit lundi, Seigneur, maintenant je connaissais ce Jésus maintenant. Puisque je l'ai entendu, mais j'ai dit je, je dis Seigneur, aide-moi maintenant pour que mon nom soit pris dans la liste là-bas. Il dit Pasteur, le lendemain. Amen. Belle. Il dit j'ai trop, j'ai trop, il dit maman qu'est-ce qu'il dit, c'est un miracle j'ai trop. Il dit qu'est-ce qu'il y a, maman il dit, mais l'école là. Alléluia. On disait qu'il va être inscrit, ils l'ont appelé ce matin. Alléluia. Il dit ouais j'ai trop, il dit, mais pourquoi il on l'a quand même inscrit. Les noms. Les noms. Il a dit, je leur ai fait connaître ton nom. Alléluia frère et monsieur aujourd'hui les prédicateurs qui veulent être connus il faut que leur nom en grand soit passé là bas le nom de Jésus un peu un petit pour le miracle mais son nom il est en grand frère qu'est ce que je ferai avec le nom d'un nom mon amen. Amen, amen, amen. frère et monsieur un envoyé, cherchera la gloire celui qu'il a envoyé amen. parce qu'il sait pourquoi il a été envoyé vous moment trois faire attention amen. Dieu n'a jamais envoyé un homme qui soit véritablement serviteur de Dieu pour qu'il cherche à ce qu'il soit adulé par les hommes. Ah oui, oui, oui, ça c'est... Je peux vous dire la vérité, frère et ça. Quand Dieu vous saisit, le vrai Dieu vous saisit, vous, en tant que fils ou fille de Dieu, véritable. Frère et ça, il va vous arracher des larmes en vous. C'est pas pour rien que Dieu fait passer ses serviteurs. Ça veut dire qu'il y a des épreuves par lesquelles on et vous ne pouvez pas passer. Il est fait passer par les moments tellement difficiles, des combats de ceci et de cela. Pourquoi Parce qu'il veut arracher dans la personne la pensée de la personne, le caractère de la personne, effectivement, parce que Dieu veut imprimer son cachet dans la personne. Amen. Amen. Je vous ai toujours donner un exemple ici en disant quand Dieu a travaillé un an, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Amen. Pour le pousser à gauche, le pousser à droite. Vous êtes en train de perdre votre temps. Amen. Vous pouvez avoir des visages enfermés, des visages de colère. Même pas lui dire bonjour, ça ne changera jamais Amen. la personne. Ah, ça, c'est absolument important. Parce que Dieu l'a tellement drillé, travaillé. Il a fait passer par les humiliations. Frère, parce que Dieu ne peut pas... Il est un homme qui peut flancher à gauche, à droite. Non, non, non, non. Il faut qu'il travaille. C'est pour ça que vous perdez votre temps. Vous voyez qu'on parle de Dieu, ça va les faire changer. Il ne changera pas. Son Dieu l'a changé. Il a travaillé. Il a martelé. Et c'est fini. C'est le visage de Christ en lui. Oui, c'est vrai, frère. Alors cet homme-là, que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, il sait qu'effectivement qu il n'est pas là pour être apprécié par les hommes. Il doit être apprécié par son maître. C'est sûr et certain. C'est pour ça que vous remarquerez très bien, je parle. Très bien comme les hommes, comme l'apôtre. C'est un homme qui avait beaucoup d'amour pour tout le monde. C'est D'ailleurs, l'apôtre Paul nous a parlé des chrétiens de 13. Ans. Amen, amen. Cet homme-là était une partie de la parole qu'il vivait. Et vous vous rendez compte. Il dit plus loin il dit, mais si moi je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc il savait la portion, la position. C'est la, la position dans laquelle, parce que Dieu l'a fait passer par des moments difficiles. L'homme, quand de pierre, pierres, pour faire se descendre de par le ceci, méprisé. Et pourtant, c'était un face. Précieux, dans la main de Dieu, en fait. Paul, c'est par lui qu'on a la la de c'est inquiétude, effectivement, est dans le Nouveau Testament. Ah, mais c'est vrai. Là, il, dit, Dieu, là, il a dit, et Dieu l'a été de manière assez puissante, mais c'est un homme qui a été beaucoup plus méprisé, maltraité, effectivement, et qui a dit, mais j'achève de souffrir de Christ dans ma chair. Il pouvait s'être pas dans ma chair, effectivement. Pourquoi Parce que c'est ce que Dieu a fait. Mais il comment la foule, et le peuple, effectivement, s'est tourné toujours Alléluia. vers les soi-disant prédicateurs. Amen, amen. Ça, ce sont des choses que vous vivez. Et puis, on vit dans tellement attaque, que surtout quand on est trop charnel, effectivement, on avale plus facilement. Parce que les hommes qui ne sont pas envoyés de Dieu, ils sont beaucoup plus charnels et plus spirituels. Ils savent vous avoir par les sentiments, les émotions de ceci et de cela, ils sont de chez nous, de ceci et de cela, c'est toujours comme ça. Et vous, vous tombez directement dans ces choses, dans des Ah, c'est des dieux. Qu'est-ce qui vous prouve que c'est des dieux? Parce que vous devez être un pour reconnaître ce qui est des dieux et ce qui n'est pas des dieux. Mon frère et ma soeur, si tu n'as pas ce discernement, tu n'iras pas plus loin. Ah ben oui, ah ben oui, c'est sûr et certain. La Bible nous dit que, ah ceci, il nous dit, mais n'ajoutez pas foi à tout esprit. Bien, il me dit, car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera donc, c'est écrit, non Il faut donc invoquer, ça veut dire ça veut dire invoquer, il faut donc invoquer le nom du Seigneur pour être sauvé. Amen. tout le monde peut être un tout petit peu Est-ce que vous comprenez ça? Vous remarquez comment les il montrent mais Il dit Mais quiconque est vocal du Seigneur, Seigneur, c'est un titre. Ce n'est pas un nom. Mais il faut que tu invoques celui qui est le Seigneur. Nul ne pourra dire que Jésus est Seigneur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais tu peux dire Jésus est Seigneur parce que tu l'as entendu simplement ce qui Seigneur Jésus mais en fait il n'est pas ton Seigneur vous savez ça vous dit quand quelqu'un Seigneur c'est celui sur qui tu reposes tout en fait il a la domination sur toi il a toujours les derniers mots en fait tu as tellement confiance en lui comme Abraham appelait comme Sarah appelait Abraham c'est comme ça parce que si aujourd'hui on voit, on a quand même une soeur qui appelle son mari, oh Seigneur. Et dans cette église-là, ils se disent, je ne vais pas dire de ma soeur appelle moi mari, Seigneur. J'ai donné donne seulement un exemple. Pour que vous puissiez comprendre, effectivement, dans quel degré, effectivement, les choses peuvent Ça, c'est quand une femme a un respect profond de son mari. Je ne vais pas dire de ma soeur appelle mari, Seigneur l'exemple, je, je vais montrer au frère la soeur qui a dit seigneur seigneur comment, seigneur Josée que... non ça c'est, on voit bien que c'est fabriqué seigneur, non non non non, non. là c'est, en fait ça, ça va c'était le respect, la crainte parce qu'une femme qui respecte son mari elle ne peut jamais lever la voix sur son mari Amen, Amen quand le mari, parce que vous remarquez très bien je ne veux pas rentrer dans la machine, vous remarquez très bien que quand le mari parlait, aujourd'hui la femme jésus oui, oui, oui, qu'est-ce que tu penses, toi Mais Joséphine, non, pas Joséphine aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux Donc, deux yeux dans les yeux, quoi. Tu dis, moi je dis. Tu fais moi je fais. Qu'est-ce que tu penses Que moi je vais me laisser marcher dessus. Non. Quand tu fais, moi aussi je fais. C'est comme ça en fait aujourd'hui. Mais sœur c'est vrai qu'on est. C'est ça en fait. Or une femme, une véritable fille de Dieu. C'est parce que, oh, tu vas te faire dominer. ce n'est pas mon problème. Dieu a dit effectivement que la femme soit soumise à son mari. Moi, mon problème en moi, ce n'est pas ce que le monde me dit, ce que les gens veulent voir chez moi, c'est le caractère que Dieu a placé en moi. Amen. Si tu es une fille de Dieu, née de Dieu, frère et soeur, cette nature-là, ce caractère-là, tu ne vas pas la fabriquer. Elle vient toute seule. amen, amen. Parce que nous l'avons vu avec vous, nous l'avons entendu effectivement. C'est vrai, quiconque est né de Dieu, il est propre un péché. C'est-à-dire que dans l'âme, il n'y a pas d'inquiétude. Quand la parole de Dieu, le Dieu vient, vient, trouve sa place. Alors, non, quand une femme s'élève comme ça pour pouvoir s'imposer à son mari, il y a un problème. Sur et certain, sur peu peu. Parce que tu peux me dire, je connais la Bible, je connais Dieu, je vois Dieu dans les visions, je vois Dieu. mais le Dieu que tu vois dans les visions, est-il vraiment dit de dire la Bible parce que les dieux de la bible et te le vois dans la vision et puis demain tu peux te voter contre ton mari bon je veux pas dire que toi frère que tu dis à la soeur de ne pas aller à l'église comme ça la soeur va me soumettre à toi ça non plus c'est pas biblique donc quand on parle, non c'est sérieux que vous entendez ça parce que on, on peut pas continuer à jouer à l'église pour te dire je suis l'homme je dois dominer effectivement non cette domination n'est pas de Dieu, c'est diabolique en fait parce qu'un fils de dieu peut pas en fait empêcher l'enfant de voir les prières quand même est-ce que, est est est que, est que vous avez vu ça? Oh, au contraire, je, je le pousserai Amen. davantage. Amen. Plus ma femme prie, plus elle devient molle. Amen. Mais c'est vrai, elle est malléable, frère. Et qui voudra que sa femme soit toujours comme un béton? C'est pas possible. Mais si vous l'empêchez de la parole de Dieu, c'est normal, Satan va jouer. Amen. Il va travailler, et puis toi, tu vois, tu, tu vois que quand tu es venu à l'assemblée, tu parlais. Et Joséphine, dit oui, Jean-Jean. Et puis maintenant tu l'empêches à l'assemblée. Et ça commence à travailler. La colère monte effectivement depuis Joséphine. Qui a-t-il Oh, tu n'es pas comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que tu le fasses encore C'est normal. C'est toi qui l'a mis à cette Mais c'est vrai, frère. Le diable va changer Joséphine. Elle était tendre pour toi qui je peux pas faire tu me deviennent maintenant. Tu bouges, je ne sais Qu'est-ce qui se passe Et si c'est pas ce qui se passe. Mais c'est vrai, frère, frère. C est, c est le, le problème c'est toi. Amen. Tu retires la parole de Dieu, et les diables entrent. Donc, la Bible nous montre l'enfant. Laisse-le écouter la parole de Dieu. Il pourra même aller à gauche à droite. Un jour il va revenir. Parce que la séance qui a été séparée va se réveiller, frère. C'est donc le diable a peur que la parole de Dieu rentre. Laissez seulement la parole de Dieu rentrer. Qui va faire son travail. Non, non, non. Donc, nous comprenons que, oui, comme je disais effectivement, nous, mais, la, la soumission c'est le respect, parce que je ne peux pas, à moins que ça soit vraiment, je ne sais pas comment qualifier, mais un homme dont la femme est vraiment respectueuse avec autant de soumission, autant de respect, qui voit sa femme, elle vient du travail, ah chérie, oh, chez toi, oh, t'es pieds, oh, oh, je vais prendre un bassin les chaussettes, il enlève les chaussures. Je veux un exemple, je sais pas dire de faire Un exemple. Hein? Ah, tu as fatigué? Assieds-toi là, j'ai déjà préparé tout. Mais j'ai d'abord te mettre à l'aise. Enlève les chaussures effectivement, avec beaucoup d'amour. Il hein? vient mettre un bassin d'eau là, là, là, là, là Tes pieds ont été dans la chaleur, tracé, ils sont beaucoup gonflés. Posez-les dans l'eau froide, un peu. Hein? Et puis je vais bien les masser. Je donne un exemple. Il te masse comme ça et puis du. Tu... Hé, hey, Jacqueline, non? Quand il te dit merci beaucoup. C'est-à-dire que tu deviens gentil. Et oui, mais bien sûr, quand tu m'as les pieds, et que tu t'énerves sur la personne, <rire> je dis, il y a, je si ne peux pas dire un souci, mais plus qu'un souci, c'est-à-dire qu'à ce point-là, tu deviens tendre, et va doux comme un agneau, tu lances les fleurs, tu veux marcher les fleurs de tout le magasin pour Joséphine. Donc, sœur, c'est ces moyens-là. Bien sûr, l'homme va devenir doux comme un agneau. C'est vrai. Parce qu'il m'a dit, une... Une c'est ça que les femmes ne comprennent pas en fait. Ce n'est pas venu, mais je vais monter mon autorité égale à égal. Mais ma soeur, Dieu t'a donné une place merveilleuse, soit de pouvoir changer un homme. Même s'il est un taureau. Pas à ton cas. Mais c'est la vérité. Femme, c'est-tu à ton mari C'est écrit, non Donc il peut être un taureau, mais quand toi tu es, c'est un doux effectivement. Mais il va se poser la question. Oh, je ne sais pas, mais je vais se donner. Et vous vous souvenez d'un femme, effectivement, aussi, la notre sort, là, vous connaissez, les, que nous aimons, là. Amen. Le mari, il vole des maris il est un foulard. Vous connaissez, non? Et il allait dans les, les bars et tout ça, pour trouver ses, ses amis, effectivement, du monde, effectivement. Il est amis du monde, il dit, mais il n'y a plus de chrétiens aujourd'hui. Toutes les chrétiennes, c'est la même chose. Tu pousses un peu le bouton comme ça. Ah! Ça sort comme les, les païens, effectivement. toujours égale à une fille d'Abraham. Parce que vous, c'est toujours difficile, vous entendez, ah Sarah, alléluia, Sarah a ans. Vous ne savez pas ce que Sarah a eu pour ma fille. Pour qu'il y a 80 ans et puisse être comme ça, il fallait que Sarah soit comme ça. Amen, Amen. amen. amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Oui, mais c'est la parole qui veut le travail. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez Mais si la parole fait son travail, mais à 80 ans, tu vas mettre au monde. Oui. Oui. Amen. Amen. Amen. Et, sur, Amen. Amen. Amen. Oui. Frères et sœurs, qui transforme les corps de ça. Sarah, à 80 ans, elle fait quoi Je vois ma sœur, ici, là-bas, qui souffre. Sarah, 80 ans, a conçu. N'est-ce pas vrai? Je l'ai toujours dit, c'est dans la Bible, parce qu'on regardait comme si, Abimelech, les nuits ne dormaient pas. Une femme de 80 ans, qui avait des flashs comme ça, et puis avec les dents qui étaient pas... toi la nuit tu n'as pas dit, c'est plus dormi, tu commences à faire des cauchemars. 80 ans, ouais, c'est 80... vrai, c'est ça, 80 ans. Quand il a regardé Sarah, c'est fini, il était. Qu'il savait, c'est qu'elle avait 80 ans. Et c'est une jeune fille de 25 ans, 20 ans, je me savais, tu oh, Sarah avait 80 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la parole. Amen. Avec Sarah, de ses 80 ans, le visage est sorti comme celui qui se met en 20 ans, tout son intérêt. Le temps, tout son corps était bien. Amen. Comme s'il est venu simplement dans la jeunesse. Amen. Si Dieu l'a fait avec Sarah. Il si a frère, mais attendez, s'il a déjà fait avec Sarah, c'est pas avec Sarah, Elisabeth. Amen. Amen. La vieille là. Amen. La vieille là. Amen. Elle a conçu, non Jean-Baptiste, il est venu au monde. Je viens? Il est le même. Amen. On chante, il est le même pour les taux, le temps, c'est le de Sarah. Il est le même aujourd'hui. Amen. Le fils amen. de Dieu. Amen. amen. J'aime bien comme il chante. Il a gentil. Amen. C'est ça. Quand nous chantons, quand nous le voyons, dit Gloire à Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Amen. ne nous, dit plus tout, c'est Amen. Il dit Le bébé, j'aurai. Amen. Amen. amen, amen. Si vous avez 50 ans, si vous avez 60 ans, vous avez besoin d'un bébé. Le silence est, est en train. Mais vous chantez que Sarah à 80 ans. Vous chantez. Mais là, il arrive à vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais à 80 ans, tu chantes bien, non? À 80 ans, va à conçu. Mais tu n'as que 60 ans. Elle avait plus de toi, donc, 80 ans. Elle a conçu à 60 ans. c'est le... Amen. Vous comprenez amen. Ah ben, dit, mais, mais, Le problème, c'est qu'il faut les désirer. Oui. Amen, amen. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui Oh, je ne sais pas pourquoi, mais. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Ce sont toujours les oreilles. Oh, on a pu par la méthode, mais quand la femme arrive à une période de caractère comme ceci. Oh. Il ne faut pas oser parce que tu vas voir un enfant qui frère Frères et sœurs, c'est écrit où Parce que le médecin, il fait ses suppositions. Il dit, bon, on a vu, ça peut arriver quand ce moment, oui, moi je ne vais pas discuter avec eux, bon, c'est un novice. Moi ce n'est pas mon problème, je ne suis pas médecin. Moi, je suis serviteur de Dieu serviteur de la parole de Dieu. Je sais qu'il y a toujours un problème entre ça et la médecine. Amen. Je ne la médecine. Moi, je suis appelé à pouvoir être très, Dans ma Bible, ici. Amen. À quatre ans, on me dit ça. Que dirait donc le médecin aujourd'hui? Et quand je dis même à 55 ans, on pourrait concevoir le silence vient. Où est ta foi? C'est ça. A moins que pour te dire, Seigneur, je ne veux pas, mais le Seigneur est capable. Amen. Même 60 ans Amen. Un enfant Amen. en bonne santé. Oui. oui. Mais bon, vous êtes des témoins ici, non? Quand on a des problèmes avec des bébés malformés dans le ventre Nous prions Amen. On avait déjà vu ici Amen. On a prié qui était malformé On va évacuer Nous on a prié Toute la malformation Le problème c'est pas avec Dieu Parce que nous chantons Il est le même Donc s'il est le même c'est ce qu'il a fait dans les temps passés c'est qu'il a fait. Ah, est Amen. Il est fait encore. Ah, ah, C'est pas moi. Hein? C'est vous qui chantez. C'est qu'il a fait. Amen. Il est fait encore. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas changé. Alors il faut croire. Qu'il quand dans Alors, on nous dit, pour que nous puissions voir comment c'est le travail, Mais comment invoqueront-ils celui en okay, qui ils n'ont pas cru Parce qu'il faut croire en okay, qui tu as cru toi. comment croiront-ils ah, en ce que nous n'avons pas entendu pas Alors, pareil. si je parlais de moi, vous voyez, frère, c'est pour ça que Dieu est ainsi. Si j'ai parlé de moi, que les autres me connaissent moi, frères et sœurs, comment vont-ils être sauvés Parce qu'il faut connaître les dieux qui sauvent. Moi, je ne peux pas sauver quelqu'un. Moi, je ne peux pas transformer quelqu'un. Mais il y en a un. Alléluia. Oui, on a posé la question aux apôtres et dit, mais quand on a vu les marché marcher, les salariats s'est rassemblé. Oui. tout le monde s'est rassemblé, les chefs de l'église sont il dit, mais il dit mais Pierre, toi et Jean, en quel nom, et à, au nom de qui, en quel prison, en quel nom vous avez fait ces miracles Il dit, ah oh. Vous connaissez l'écriture Acte chapitre 4. Oui, c'est important que nous comprenions les choses que Dieu veut que nous puissions comprendre. Regardez, acte 4, puis nous allons prier pour le monde Alors il dit ici, voilà, il nous dit chapitre 4, verset 1, il dit Acte 4, verset 1. Il dit, Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent l'homme les sacrificateurs, le commandant du temple et les saint du Seigneur. Mais content de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient à la personne de Jésus la résurrection des morts, ils mirent donc la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant. Beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïf, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Donc, quel groupe impressionnant parce que tous étaient rassemblés. Alors ici, il fit placer au milieu d'eux, Pierre et Jean, et il leur demandait, « Par quel pouvoir, ou au nom de qui, avez-vous fait cela? » Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Alors vous savez, le Seigneur avait fait une promesse, « Mais quand on vous amènera devant les tribunes, Ne préméditez même pas ce que vous allez dire, parce que le Saint-Esprit vous donnera la parole à ce moment-là. C'est vrai, frère, c'est tout à fait vrai. Et ça, c'est la vérité. Nous l'avons aussi expérimenté. Je voulais raconter aussi ici, non hein, C'est pas bon. Pour... Mais parce que vous dites que la parole de Dieu, il a enseigné quand il a dit la vérité. J'étais au tribunal, vous vous souvenez vous... J'y suis arrivé, monsieur, on m'a dit, mais voilà, c'est ici, c'est directement, vous connaissez, je vous, vous ai dit si non, directement. Vous connaissez comment ça fonctionne au tribunal, non Il y a le juste, il y a le procureur. Bon. Les juges lisent effectivement ce qui avait été écrit là. Puis le procureur demande au procureur, qu'est-ce que vous, vous, vous pensez de cela Le procureur dit, mais condamnation, directement, monsieur, à prison, ferme, effectivement, à cause de situation qu'il a eue à pouvoir menacer les policiers, il est venu avec des choses pour pouvoir taper, vous, vous, vous D'abord, on m'a posé la question de monsieur, mais, où votre... J'étais avec mon bébé, j'ai l'électeur témoin là, présente La ma fille, là-bas au fond, là-bas, vous la connaissez bien. Et il était avec moi, il est papa, je ne vais pas te laisser tout seul, tu dois partir. On est parti avec le tribunal. Elle était assise dans le fond. Et ce que je dis, pour vous, certifier c'est la vérité. On m'a demandé, que Dieu te bénisse, monsieur. on m'a demandé, monsieur, où est votre avocat On ne voit pas, l'avocat, ici, autour de vous. J'ai dit, mais, vous m'invitez, vous me faites venir ici, et me dites, mais pour quelle raison je suis convoqué à cet endroit oh, mais Vous n'avez pas compris. J'ai dit, je comprends très bien que tout un bataillon de suspects et de police qui nous ont dit que moi j'ai été la personne qui a eu à pouvoir frapper, et ceci et cela. Il faut que vous soit faire cette c'est pour ça que vous avez dit, condamnation directe, effectivement. C'était le tribunal correctionnel, s'il vous plaît. Alors je me pose la question. Dieu est bon. C'était lui mon avocat L'avocat te dit ce que tu dois dire Amen. Là, Mon avocat maintenant Il me dit aussi ce que je dois dire Amen. Alors je lui pose la question Je dis bon Vous voulez condamner un innocent Je dit non vous n'êtes pas un innocent que, <rire> Il y a eu des inspecteurs qui vous ont vu Qui ont mis la rapport, Je dis ok je suis d'accord Alors je pose la question Je dis bon Dans votre dossier là quand quand même quelqu'un a commis ce qu'ils ont dit là, qu'est-ce qu'on fait On l'arrête, on l'amène au poste. Il doit déposer sa déclaration. Il dit effectivement, pourquoi il a fait cela Effectivement à La police note sa déclaration, et puis aussi on met dans les rapports, et puis on vous envoie. Il dit, mais dans ces dossier que vous avez là, dis, bon, Amen. fouillez, regardez. Est-ce que vous allez trouver quelque part que Monsieur ici qui est devant vous a fait une déclaration que la police a reçu sa déposition effectivement le jour de le mettre ou le jour même de la taille de la police je vous assure, mon bébé là, le juge regarde les procureurs. les procureurs regardent, alors ils regardent dans les dossiers, on tourne, on tourne, monde était tranquille, c'était tout à fait tranquille, on a tourné à gauche, on a tourné à droite, alors le juge dit, mais c'est vrai, oui c'est certain, il dit c'est pas normal, moi aussi je trouve ça anormal. Allez, allez. Alors madame, euh, oui moi, je suis ici. Monsieur, si la chose est ainsi, on a Parce que ce n'est pas normal qu'il y ait dans les dégâts. je dis, mais je si vous l'ai dit depuis. Je suis innocent. Et puis évidemment, certainement, quand le dossier est retourné, on a demandé aux policiers, effectivement, de pouvoir. Ce n'est pas normal que des inspecteurs de police, des gens. Tu es pour. Bon. Amen. Les inspecteurs assermentés, tout ça, à un gros dossier comme ça qui arrive au tribunal correctionnel pour un monsieur qu'on va condamner maintenant. Il y a une vis de forme, c'est-à-dire. Pas la déclaration de monsieur. Amen. Amen. C'est comme ça qu'il m'a libéré. Amen, amen. Ah oui, parce que les policiers m'ont présenté des excuses. Ils disent, monsieur c'est excusez excusez-nous, excusez-nous. Je dis non, il n'y a pas de problème. Tout arme faut contre vous. C'est pour dire que ce que Dieu dit dans sa parole, c'est 100% vrai. Frères et sœurs, nous ne nous, nous prêchons pas cela pour faire plaisir. Nous les avons expérimentés. Ce que nous prêchons, nous l'avons vécu. Afin en fait, que vous sachiez que. Nous ne disons pas de choses pour pouvoir dire, mais c'est parce qu'elles sont vraies. Amen. Nous les avons expérimentées. C'est pour ça que nous vous l'apportons aussi. Je ne peux pas vous dire si Jésus sauve si ne m'a jamais sauvé. Amen. Quand je dis qu'il sauve, je suis convaincu que vous le croyez ou pas, moi je suis sauvé. Amen. Je vous dis, ce que moi j'ai vécu, c'est le salut. Et vous êtes convaincus que je suis sauvé parce que vous êtes sauvé aussi. Est-ce que vous comprenez tout? Donc c'est nécessaire que nous, nous soyons convaincus et que nous fassions attention à ce que nous entendons. On peut aimer, on est censé pouvoir aimer, mais quand il s'agit de la parole de Dieu, ce que nous avons, nous avons entendu, puis je termine là-dessus, qu'est-ce qu'il nous a dit, effectivement? Tu aimeras l'éternel en Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de ta force, et tu aimeras ton prochain homme. D'abord Dieu, et puis les prochains, ça veut dire que c'est toujours l'absolu. Frères et sœurs, si moi, je n'aime pas Dieu, quelle serait l'importance de notre notre communion n'a pas, pas sa place il faut d'abord qu'il y ait quelque chose qui nous unit donc d'abord j'ai Dieu si toi tu n'aimes pas Dieu quelle relation je peux avoir avec toi je veux avoir des camarades dans le monde je peux avoir beaucoup de camarades mais que je vienne avec l'esprit des camaraderie dans l'église ça ça va pas dans l'église je veux de frères et de sœurs qui aiment le même Dieu avec autant d'amour c'est ceux cela que j'appellerais. Et mes sœurs, parce que nous avons la même foi, le même amour et la parole de Dieu. Frères et sœurs, c'est cela ce que Dieu attend de toi et de moi. Pourquoi Parce qu'un jour, un jour, vous savez, nous nous rassemblons ici comme ceci, mais un jour, on n'aura plus l'occasion de pouvoir nous rassembler. Un jour viendra, frères et sœurs, où nous ne serons plus sur cette terre. Ce que nous vivons aujourd'hui, ça sera comme. Pour ce jour-là qui vient, c'est pour cela que nous nous préparons. Aujourd'hui aussi, j'ai les les paroles que tu m'as données. Ils ont reconnu que tu m'as envoyé. C'est pour ça qu'ils se sont raccourcis. dit mais, Ah, pardon, je n'ai pas tenu l'écriture. Il dit Oui, oui, oui, pardon, Acte 4, et puis nous lèvons, nous prions. Pour voir les hommes qui ont reçu les parole, n'est-ce pas bien, et puis nous prions, pardon, Acte 4, et puis nous prions, nous levons nous prions. Il dit Voilà. Oui, oui. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui. Cet homme avait le bonness, hein, Il avait l'assurance. Frère et n'ayez pas honte de parler de ces Jésus partout où vous allez. Vous savez, j'ai été touché par les témoignages de notre frère et Nicolas Fine, évidemment. Ce frère a touché mon cœur. C'est non, hein, que Dieu bénisse notre frère. Ayez l'occasion de pouvoir l'approcher. Parce que quand quelqu'un vient, là, il a aussi besoin de pouvoir se retrouver. Mais il, il vous aime beaucoup. les frère, il aime la façon dont vous chantez. Il aime notre chant. Il, il a le désir d'être la chorale. Il aime la chorale. Et, il dit je n'ai pas vu de frère la chorale. Il est musicien, c'est-à-dire qu'il sait jouer les instruments. Il aime les jeunes hommes là. Il dit il a les dons, il dit a, il a, à la passe il dit tous les musiciens ils sont vraiment ils sont musiciens ils sont loin. donc il vous aime, il aime aussi la chorale j'ai dit mon Dieu voilà vendredi il pourra, parce qu'il dit j'ai la voix basse bah, oh, Amen donc rapprochez vous de frères, parlez avec lui il a besoin de ses frères, ses soeurs et vous savez ce qui met tout c'est la manière dont le Seigneur vous savez c'est extraordinaire comme il c'est peut-être un jour peut-être lui-même mais Dieu, quand il saisit quelqu'un, effectivement, même avant, son âme travaillait, effectivement, d'une manière telle que, c'est quand même fort. Je remercie Dieu pour ça. Donc, quand, et comme cet homme ici, parlait, effectivement, il n'était pas impressionné par la, la, les gens qui étaient là. Vous aussi, mon frère et ma soeur, quand tu aimes ces Jésus-là, il part de lui. Les gens doivent savoir, qu'effectivement, que, vous savez, quelque chose m'a étonné aujourd'hui, et votre soeur ici, Il a appelé un endroit et puis on lui dit bon madame, envoie nous effectivement votre euh, numéro de téléphone de WhatsApp. Je sais pas j'étais là. Hein. Puis elle envoie. Et puis euh, la dame dit ah j'ai reçu. Et puis la dame retourne l'information. Il dit bon, envoie moi la photo du document effectivement. Elle envoie. Et puis la dame qui, qui, qui lui écrit effectivement et lui écrit, il dit mais que Dieu vous bénisse. J'ai dit à madame. Il a su, est-ce que dans ton WhatsApp tu as mis Dieu est vivant? Oh, oh, oh, j'ai dit, il dit comment la, Oui, je dis, comment la dame a su? Et puis, quand elle a, quand la dame a écrit, parce que moi j'étais sur toi, quand la dame a écrit, que Dieu vous bénisse, j'ai écrit, oh, que Dieu te bénisse aussi, et elle s'appelle, que Dieu te bénisse aussi, vraiment, que Dieu te bénisse, et lui il me dit, à Dieu. j'ai dit, oh, prends ton téléphone, j'ai dit, mais, dis, je serais content de parler avec toi, et dis, moi aussi, Alléluia, Amen. J'ai dit dans un bureau, j'ai dit qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. J'ai dit que Dieu nous aidés. Que nous soyons de lumière partout. Amen. À mon travail, gloire à Dieu. Amen. Frères et sœurs, si. Bon, je n'ai pas fini le cadre. Si aujourd'hui, dans ton travail, on ne sait pas que tu es un chrétien. Qu'est-ce que tu as laissé comme témoignage Quand on va te licencier. Oui, oui, oui. Je veux que quand on me licencie, qu'on sache qu'il y avait un chrétien ici. Amen. C'est lui-là, il n'a jamais rien fait. Parce que parce qu'on a vu que le patron, il n'est pas bien, parce qu'il sent que la personne Parce que c'est frère. là cet, cet, cet homme-là, oh, c'est Vous êtes avec lui. Toujours bien. Il aime son Dieu. On voit il est droit. Il faut laisser un témoignage. Amen. À l'école. Au travail. Amen. Partout où je passe un témoignage de ce Jésus que j'aime. Amen. Amen. Amen. Vous entendu Oh, quand il a chanté. vous savez frère et soeur je crois que nous nous sommes de ceux-là. que quand nous passons quelque part là où les déliminationnels sont passés toi quand tu passes cet homme ici ou cette femme ici est là vraiment la vérité. Amen. Même sans avoir parlé. Amen. Par ta façon de voir tes tigres. Par ton habillement. C'est pour ça, s'il vous plaît, habillez-vous proprement, mais ne ressemblez pas au monde. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion quand on te regarde. Qu on trouve qu'il n'y a pas de différence entre les gens de la rue et ainsi. Voilà, je dis, mais ce... je ne sais pas, on rentre pas là-dedans. Alors je termine ici. C'est vrai, je termine ici en disant. Alors, il dit, enfin, j'étais ici, il dit, il dit, alors, Pierre a pu dire les chefs du peuple ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, enfin que nous disions comment il a été guéri, sachez-les tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui que vous ne voulez même pas entendre parler de nom. Est-ce que vous comprenez Il dit Mais c'est par le nom de Nazareth que vous avez crucifié. Que vous avez crucifié. Parce qu'il doit avoir peur. Il dit Mais oui, c'est vrai, ils l'ont Et Il faut nous faire quelque chose. Frères et sœurs, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent vous, vous frapper à cause du nom de Jésus. Acceptez même d'être flagellé pour son nom. Pourquoi auriez-vous honte Enfin bref. Il dit, mais que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Parce qu'il pouvait dire aussi, ah, nous avons la puissance, moi c'est parce que la puissance. Non, il non, non, non. Moi ici, C'est pas par ma pitié ou par ma puissance, ma force. C'est par lui. Nous continuons, il dit, mais Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'homme. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Voilà. Ce dont les hommes dans le monde ont besoin de connaître, ce n'est pas Léonard et Fessy. Non, Non. Ce n'est pas Jonas Femme. Ce n'est pas Christian. Non. non. Les hommes ont besoin de connaître... Celui que vous connaissez, qui a fait que votre vie soit changée. Alors, quand vous allez dehors, parlez de lui. J'étais comme ça. Aujourd'hui, je suis changé. Qui t'a changé Mais C'est Jésus. Il est capable. Mais oui, il est capable parce qu'il regarde moi. J'étais un chien, j'étais un voleur, j'étais un voyou. Mais aujourd'hui, il m'a lavé. J'étais un fumeur. Aujourd'hui, il m'a travaillé. Rendez témoignage c'est Jésus. Il dit, mais, il il moi, je suis à mais c'est Jésus que j'ai pris ici. Il est capable de te guérir. Ta foi en toi, j'ai que simplement passage que tu as dit. Dieu est guéri aussi. Amen. Parce que ton Jésus, il est vivant. Oui, Amen. S'il est vivant, alors il marche avec vous. Sauveur. Est-ce que vraiment il est? Amen. Non, parce que Amen. vous chantez avec moi. Mais est-ce que vraiment il est un ami de Dieu? Vous savez, quand je me suis levé aujourd'hui, malgré les douleurs, j'ai dit, Seigneur, combien je soupire tant d'être un même. Là? Non, c'est pour dire simplement que, vous savez, pourquoi on soupire? D'abord, il a dit que là où Dieu soit semblé, et, et puis aussi, dit, il est doux, un grand des, des frères de demeurer ensemble. La communion, elle est très importante pour frères et ma soeur, de pouvoir être avec ses frères, avec ses sœurs, et surtout servir ses Jésus. Frères et sœurs, ce que vous faites aujourd'hui, vous ne regretterez jamais. Parce que la récompense qu'il y a à pouvoir s'accrocher à ces Jésus, malgré la chaleur, malgré effectivement, la température que vous avez, mais toujours s'accrocher à ces Jésus, la récompense est plus grande que vous pouvez jamais. N'ayez pas honte de lui. au travail, Amen. Dans le lieu où vous passez, même si vous n'avez pas parlé néerlandais. Jésus, Jésus, tout le monde, je crois que nous avons les néerlandophones. Vous savez, c'est ça. Nous, si on doit prendre les premiers mots qu'on apprend néerlandais, bon. Mais dit que Dieu te bénisse. soeur, soeur, soeur, parce que, bon, en fait, ça veut dire quoi en néerlandais? Que Dieu te bénisse. Ça, tout le monde doit apprendre ça. Amen. Donc, toi, frère, toi, soeur, tu passes à Ah, voici notre seule lèvre en dehors. Ah, c'est toi, maman. Rodzékéti. Ok ils vont te demander, mais c'est qui gauche, Jésus. Amen. Jésus, Donc ce soit le, le premier mot, les mots que tu connais en néerlandais, tu passes contrôle policier en Flandre, Code Zekentier. Et pour ça, va dire, ah, Rhodes, passez les chemins. Que Dieu soit béni. Notre Père et notre Dieu. Nous voulons te dire merci pour la grâce que toi et encore. nous sommes un peuple qui t'appartient et nous te nourrons pour ta bonté, pour ton amour, ta grâce et ta compassion en revient Dieu. Instruis-nous, nous serons instruits, merci. Et clairement, mais mais nous serons éclairés. Nous se marcherons toujours avec toi, être instruits par toi, être éclairés, être soutenus, Père, parce que tu réponds à notre vie. Aujourd'hui encore, notre jour de grâce, que toi nous accorde le privilège d'être à toi, nous lui Nos pensées sont toujours ensemble, nous sommes toi. Nous voulons nous servir, car tu es le Seigneur. Nous voulons marcher avec toi au jour où nous nous Oh Dieu, nous l'avons aussi entendu, par ta nous devions mon Dieu. C'est un grand jour grâce mon Dieu. Béni mon frère, béni aussi ma soeur, et éclaire-nous au d'avantage. Nous sommes heureux de pouvoir être en avec ce Dieu qui nous a appelé, mon meilleur Dieu, pour que nous puissions être toi. Oui, Père, c'est tout ce que nous voulons. dans cette parole, et aussi connaître celui qui nous a fait à avec moi, nous devons je ne sais pas. te te de de de de de de nous nous résistons des papas de la mort et des grands confessions. Jamais tu nous as et nous bénévoquons Dieu. Mais tu as toujours été le Dieu qui nous soutient. Et en aujourd'hui, encore plus, nous sommes à Merci pour que tu Merci pour ta beauté. Merci pour ton amour. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à toi. Merci à Merci à Merci toi. Merci à Merci à Merci à Merci à il n'y a pas pas de joie. de Il pas Il n'y a pas Il n'y a pas de de Il de Il Il de Il Il pas Il